Bonjour à tous, c'est Alex de la formation Be Wild and J'espère que ça va bien. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre les 13 étapes principales comment vendre sur Amazon. Bien sûr, il y a des sous-étapes, je ne rentrerai pas en détail dans cette vidéo-là. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne si ce n'est déjà fait, de cliquer sous la cloche sous la vidéo pour rester au courant des dernières nouveautés et de partager si le cas. t'en dit. Alors, on y va! Voici une liste ultra simplifiée des 13 étapes principales qui vont te mener à ouvrir un compte jusqu'à la vente de ton produit dans les entrepôts Amazon. L'étape numéro un, ça va être d'ouvrir un compte Amazon FBA. Bien entendu, pour vendre sur Amazon, tu dois ouvrir un compte. Pour la deuxième, très importante, tu devras faire l'achat d'un logiciel tels que Jungle Scout ou Alien 10, pour ne nommer que les deux meilleurs dans le domaine, ce qui va te permettre d'analyser, d'extraire les données et de faire une analyse de ces produits-là, voir la rentabilité, la viabilité et la durabilité même de ton projet qui est relié avec ton produit. Le point numéro 3 qui est relié avec le point numéro 2, qui est l'achat de logiciels, eh bien, c'est la recherche de produits. Tu peux le faire de façon créative ou de façon plus logique. Il y a toujours une base qui revient quand même lorsqu'on fait une analyse parce qu'on ne va jamais recommander à personne de se lancer sans avoir fait une analyse préliminaire. À moins que ton produit soit vraiment unique, breveté et euh, qui défie toute concurrence, mais c'est très très rare, on parle d'exception tellement minime. La quatrième étape est tellement importante. Il va s'agir d'analyser autrement qu'avec les logiciels au point numéro 2 soit avec Keepa, il y a Google Trend. Le, très important de vérifier s'il y a un brevet, et une marque de commerce. Il n'y a rien de pire pour un vendeur Amazon qui ne fait pas bien ses recherches ou pas de la bonne façon et qui se retrouve à vendre un produit qui est malheureusement déjà breveté parce qu'il y a une matière à poursuite ou d'un autre côté, une matière à poursuite aussi, une marque de commerce. C'est très rare qu'on se rend là parce qu'on essaie de faire le plus de recherches possible. Prenons par exemple que vous avez déboursé un certain montant et que euh, la personne ou la compagnie vous dit qu'il y a un brevet sur son produit ou sur un produit similaire que vous tentez de vendre, il va falloir tout recommencer à zéro et c'est pas ce qu'on veut. Point numéro 5, le point que j'aime le moins, je dirais, parce que c'est contacter des fournisseurs. Ça peut être chaotique. En fait, j'aime ça et j'aime pas ça. Je vous explique pourquoi. Contacter un fournisseur, c'est assez simple. On a un modèle, un template, qu'on envoie à chacun de nos fournisseurs. Et euh, en fait, lorsqu'on fait une recherche de produits, on va en envoyer à cinq à la fois et on va leur demander toutes sortes d'informations de base. On va rentrer en, en détail dans ce qu'on veut vraiment lorsqu'on va les avoir rejoints sur Skype. Pourquoi est-ce que je dis que j'aime pas vraiment ce point-là? C'est que en ce moment, on est au Canada, il y a un décalage de 12 heures. Donc, vous comprendrez que souvent, on est, amené, on est appelé plutôt à leur parler très tard, soit 10h vers 11h. C'est pas rare que nos soirées se terminent tôt le matin vers 1 heure lorsqu'on est en finalisation de commande avec un fournisseur. Le point numéro 7, un des points que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est la création du logo. C'est là où -ce que votre vision, votre créativité doit prendre absolument tout son ampleur. Que ce soit par l'emballage, les couleurs, le logo lui-même. C'est quelque chose qui est un aspect créatif et j'adore ça. Ça reflète un peu ton identité, l'identité que tu veux donner à ton propre produit. Point numéro 8. Une fois que tout est ficelé, c'est-à-dire que tu as ton logo, ta boîte, ta couleur, tes modifications, tu es prête à faire la commande auprès de ton fournisseur. Le point numéro 9 et le numéro 10 sont étroitement liés. Ce qu'on va appeler à faire ces, ces derniers temps, c'est un « ghost listing ». Je vais l'écrire ici « ghost listing ». C'est tout simplement un faux listing pour savoir si tu es restreint dans cette catégorie-là. Parce qu'en tant qu'un nouveau vendeur ou même un peu plus expérimenté, il y a de certaines catégories que tu dois te faire « ungated », c'est-à-dire tu dois avoir la permission même d'Amazon parce qu'on s'entend que on un nouveau vendeur ne peut pas vendre certains types de produits, même si sa compagnie existe depuis un certain temps. Ça va être restreint au niveau d'Amazon. Amazon ne veut pas prendre de risques. Un nouveau vendeur vend des produits qui peuvent être dangereux pour sa clientèle, ta clientèle, et avoir un risque de poursuite. En faisant le ghost listing, bien, en fait, tu vas déjà avoir fait un brouillon de ton listing. Ton listing, qu'est-ce que c'est C'est un une tapage de vente de ton produit sur Amazon. Le point numéro 10 est très important et relié au point numéro 9. C'est ton plan d'expédition. Avant toute chose, je tiens à préciser que c'est la même chose. On t'encourage fortement à faire un « ghost shipping plan » et non un « ghost listing », ghost shipping plan ». C'est un, un template, un brouillon que tu vas faire qui va te permettre de savoir combien d'unités est-ce que tu peux envoyer et est-ce qu'il faut que tu les envoies dans un même entrepôt ou dans deux entrepôts, trois entrepôts différents pour ce faire, tu vas, tu vas soit attendre la fin de ta commande ou au début, tu demandes des informations, soit la taille, la dimension, le nombre de boîtes. Et tu peux aussi euh, demander soit à ton fournisseur, mais on te recommande fortement de aller avec ton expéditeur professionnel parce que ça va faire toute la différence. Cette personne-là rentre un code, disons que tu vends une tasse à café, c'est le code 1, 2, 3, 4. Cette personne-là, dans son système, marque 1, 2, 3, 4 et il va connaître s'il y a des restrictions d'importation par rapport à ce produit-là. Donc, c'est très important que vous soyez en étroite collaboration avec votre expéditeur professionnel. Le point numéro 11, pour revenir un petit peu à l'expéditeur professionnel, on vous recommande fortement, du moins pour les premières commandes. Ça fait plus de 4 ans qu'on est en affaires. On fait toujours affaire avec un expéditeur professionnel. On pourrait sauver de l'argent. C'est la réalité. On pourrait sauver de l'argent en faisant nous-mêmes nos commandes, en dédouanant nous-mêmes. Mais la réalité, c'est que c'est assez complexe. C'est un domaine qui est changeant et il y a des experts qui sont là pour ça. Puis on trouve que le rapport de temps, qualité, coût versus le temps que nous, on prendrait pour le faire, ça ne vaut pas la peine. Le point numéro 12, une fois que ta commande est prête chez ton fournisseur, ton expéditeur va la chercher ou ton fournisseur l'envoie à ton expéditeur. Ton expéditeur euh, s'arrange pour l'expédier directement dans les entrepôts Amazon. Une fois dans les entrepôts Amazon, mais à ce moment-là, ton produit va être disponible dans les 72 heures, 5 jours ouvrables. Tout dépendamment, si tu en as déjà en inventaire ou si tu es un nouveau vendeur, le processus peut être différent. Sachez que si vous l'envoyez dans un entrepôt X, il peut avoir un délai de traitement plus long qu'un autre entrepôt. Ça varie aussi selon le temps de l'année. Une fois que c'est disponible sans attendre, tu dois avoir un plan d'action bien établi avec les meilleures méthodes disponibles. Sachez que nous, ça fait plus de 4 ans. Les méthodes qu'on utilisait, 4 ans pour lancer un produit ne sont plus du tout d'actualité aujourd'hui. Il y a des méthodes que je vais vous parler ou qu'on va vous parler dans d'autres vidéos qui sont d'actualité maintenant, qui vont être des huit dès la semaine prochaine parce que c'est un domaine qui évolue très rapidement et Amazon fait changer constamment leur algorithme. C'est pour ça que toi, en tant que vendeur, tu dois te tenir à jour. Le point numéro 13, c'est le plus intéressant. Pourquoi? Parce que c'est là où les acheteurs achètent ton produit qui dit achat, dit argent pour toi. L'argent est tout simplement retourné dans ton compte Amazon et euh, tout ou tard, tu vas pouvoir le retirer. Ce qu'on va te recommander fortement, c'est soit que si c'est un produit qui est vraiment, vraiment populaire, mais tout simplement renflouer ton inventaire et commencer à regarder pour euh, ajouter un autre produit à cette gamme de produits-là ou d'un autre côté, tu peux développer un autre produit dans une autre catégorie et on va t'inviter à en, en développer le plus possible ou le plus intelligemment possible. Ce n'est pas nécessairement la quantité, mais c'est bien la qualité qui compte. Tu n'es pas obligé d'avoir une cinquantaine de produits pour que ça fonctionne. Tu peux en avoir quelques-uns. Et après ça, on fait tout simplement tourner notre entreprise sur des automatismes. Tu vas voir, il y a beaucoup, beaucoup de systèmes automatisés. c'est ce qui fait la beauté de la chose, c'est que une fois que tout ça est mis en place, que tu as vraiment passé la, la grosse, grosse vague d'étapes que je viens de nommer, bien à ce moment-là, c'est du repeat business. Et tu as tout simplement à te mettre à jour constamment. Fait sur ce, je te dis ciao, à la prochaine tout le monde!